Bonjour, je me présente, Ange Parra, je suis professeur de pâtisserie à la Chambre des métiers. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de rosquille, donc c'est une spécialité catalane. Dans un premier temps, je vais vous présenter tous les ingrédients. Donc, on va prendre du miel toute fleur qui ne sera pas trop corsé en goût, du sucre inverti, donc c'est un sucre qui a été modifié. Puis on s'en sert en pâtisserie, ça amène le moelleux dans les pâtes. On va prendre du sel à granulation fine et du grain d'anis. Alors là j'ai zesté deux citrons, Alors, si possible des citrons bio, du beurre fin doux pasteurisé, un sucre semoule, de la farine type 55. On prendra le soin de tamiser la levure chimique avec la farine, ça permettra un mélange homogène. Après on utilise des œufs frais, donc ça, ça sera tous les ingrédients pour la pâte. Pour le glaçage, on va utiliser de l'eau, du sucre semoule, un zeste de citron, on prendra des blancs, un peu d'eau et un petit peu de crème de tartre. Donc la crème de tartre, vous pouvez éventuellement la trouver en pharmacie, sinon chez nos grossistes c'est vendu par kilo. Donc dans un premier temps, je vais tamiser la levure chimique avec la farine, ce qui va permettre un mélange bien homogène et que la levure chimique soit bien répartie dans la farine. Ça nous permet éventuellement d'enlever les grumeaux aussi qu'il y a dans la farine, qu'il n'y ait pas de petits morceaux, il peut y avoir des impuretés. En principe, dans toutes les recettes en pâtisserie, on tamise les farines. Donc, je mets ma farine de côté. Donc là, je prends la cuve du batteur. Je vais y mettre le beurre, le miel, le sucre, le sucre inverti. Je peux y mettre éventuellement euh, les grains d'anis, le sel. Et je vais incorporer les zestes de citron. Donc, pour gagner du temps, je les ai déjà préparés. Sinon, je prends un zesteur, ce qui me permet de zester le citron. Donc, j'ai mis tous mes ingrédients dans la cuve. Je vais mettre la cuve au batteur et je vais prendre le crochet qui va me permettre de mélanger la pâte. Et je vais pétrir ma pâte. Donc, il va falloir bien mélanger le beurre, le sucre, le miel, tous les ingrédients ensemble. Quand il n'y aura plus de beurre, à ce moment-là, je vais rajouter les œufs. Je peux les mettre tout d'un coup. Hein. Je prends ma farine et je vais la verser peu à peu dans la cuve du batteur. Donc la pâte est bien mélangée, il n'y a plus de morceaux de beurre, elle est bien homogène. Donc cette pâte, je vais l'étaler. Donc j'étale ma pâte entre deux feuilles. Comme ça, elle va prendre le froid beaucoup plus rapidement. Donc je rentre la pâte au réfrigérateur à 4 degrés. Et je vais donc la laisser 30 à 45 minutes. Le temps que la matière grasse reprenne le froid. le froid, ça donnera la consistance à la pâte. Donc là, je sors la pâte du frigidaire. La pâte sera une consistance qui est beaucoup plus dure que tout à l'heure. Je fleure un petit peu le plan de travail, ce qui va éviter à la pâte de coller. Donc je prends mon coupe-pâte, mon triangle. Je vais découper un morceau de pâte. Je vais un petit peu le malaxer, parce que la pâte elle est un peu dure, donc ça serait difficile de la baisser d'un coup. Et je la baisse donc entre deux règles. Je prends mes découpoirs, et peu à peu je vais former les rosquilles. Or, Ce qui est important, c'est de les ranger en quinconce. Ça permet à la chaleur de mieux se répartir quand on les cuit. Donc après, je prends un emporte-pièce plus petit, je vais faire un petit trou dans la rousquille, je vais la jouer. Ça permet de réduire le poids de la rousquille. Ça permet aussi au glaçage d'aller dans le trou, et ce qui donne la forme spécifique à la rousquille. Donc je vais les rentrer au four. Là, je vais cuire dans un four à 200 degrés, un four à sol, en sachant que ça va rester à peu près 20 minutes au four. Dans un four ventilé, 10 minutes, ce sera largement suffisant. Donc là, je vais procéder au glaçage des rosquis qui est une meringue. Donc c'est du blanc d'œuf monté. Je vais verser un sucre cuit à 117 degrés. Donc j'ai l'eau qui est pesée. Il y a 400 g d'eau. Je verse mon sucre en pluie. En pesant l'eau en premier et en mettant le sucre après, ça évite de mélanger le sucre. Qu'est-ce qui se passe si on pèse le sucre en premier et l'eau On va devoir mélanger, sinon quand on va mettre le sucre à chauffer, ça va brûler au fond. Donc je vais y ajouter un petit zeste de citron. Je vais amener à ébullition mon sirop. Donc je prends ma cuve du batteur qui est propre. Je vais y ajouter le blanc d'œuf que j'ai clarifié et de l'eau. Donc je mets la cuve du batteur en place avec le fouet. Donc la crème de tarte comme on l'a dit, c'est pour éviter le grainage des blancs. Je mets la pointe du couteau de crème de tarte. Donc mon sirop de sucre commence à bouillir. Je vais donc commencer à monter les blancs. Là, j'ai mon sirop de sucre qui est à 117 degrés. Donc je vais incorporer le sirop dans les blancs montés. Alors je vais vous montrer une petite technique. Si vous n'avez pas de thermomètre, je vais prendre ma cuisson du sucre avec les doigts. Donc je trempe, je trempe les doigts dans l'eau, j'ai recherché un peu de sucre et je retourne dans l'eau. Et je dois avoir la formation d'un petit boulet, on appelle ça. 117 degrés, ça équivaut à un petit boulet. Or c'est une petite boule qui est très très molle. Les blancs d'œufs sont montés, je vais verser mon sirop de sucre dans les blancs. Doucement au filet. La chaleur du sucre va cuire les blancs, donc ça tue les microbes, ça tue tous les germes pathogènes. Il y a trois sortes de meringues. Il y a la meringue française, on monte les blancs et le sucre. Il y a la meringue italienne, où on monte des blancs, on verse un sucre cuit. Et après, il y a la meringue suisse. On monte, on fait chauffer sur le gaz des blancs, du sucre. Une fois que c'est chauffé sur le gaz, on le monte au batteur. Donc les rousquilles sont cuites. Ça reste à peu près 20 minutes. Et je vais les laisser refroidir. Donc là, je prends ma meringue. le faire tant que la meringue elle est chaude, sinon après elle va épaissir quand elle refroidit. Je vais me servir de ma marise pour bien mélanger au fond, de façon à bien liquéfier la meringue. Il faut pas avoir peur de la mélanger. Donc je prends ma roski, je la fais tomber dans la cuve, je la retourne, avec le doigt je peux enlever un petit peu l'excédent qu'il y a de meringue. Je vais tapoter un petit peu pour faire tomber le maximum de glaçage j'essuie en dessous c'est exactement le même principe que si on trempe un chocolat et après je vais l'appuyer sur le papier je fais glisser ma fourchette et je repose ma roux qui jusqu'au lendemain j'y touche plus quand je trempe mon biscuit l'humidité de la meringue va ramollir mon biscuit et en séchant ça va imperméabiliser le biscuit va se conserver beaucoup plus longtemps parce qu'il va garder son moelleux. Je garderai à température ambiante un biscuit comme ça. Au bout de trois jours, il est sec. Donc j'ai fini de tremper mes rosquilles. Je vais donc les laisser sécher 24 heures à température ambiante. Donc 24 heures après, j'ai mes rosquilles qui ont séché. Donc le sucre dessus a cristallisé. C'est pour ça qu'on a une meringue qui est sèche. Je vais en couper une pour vous montrer la texture. Un morin qui est bien, bien sèche et le bituit reste moelleux. Donc en résumé, la rousquille, un petit gâteau de notre région, pas difficile à réaliser, qui plaît beaucoup aux enfants et très prisé par les touristes. Donc n'hésitez pas à la faire et bonne dégustation